Il me fait pas rire, parce que je te sens, je te sens rigoler là-dessus. Attends, je ne sais même pas si le volume, il est bon. Je vais voir. Salut à tous. Bon, si vous m'entendez rigoler, c'est que j'ai Fabien qui me raconte des conneries sur l'oreillette. Attends, je prends le son quand même. Donc, <rire> t'es là <rire> Mais Tu rigoles bizarrement. Tu as bu, Fabien Tu as fait quelque chose Tu as fait quoi quel est ton concept, Fabien Tu t'es drogué. Fabien, tu es drogué. Je le sens, j'entends. Bon. On dirait les Simpsons quand tu rigoles, tu sais. Ouh, marge Je vais chez Mo. Oui, bon. je fais mettre des petits chocobards et des cotes de pain. Bon, allez, soyez sérieux. Excusez-nous. Salut tout le monde. Donc euh, Alex, commencez à me connaître un peu, un des porte paroles des foulards rouges, je dis un des porte paroles parce que nous sommes plusieurs, voilà, Agnès, on commence par les dames, et puis, euh, et puis Jérôme maintenant, qui est avec nous, c'est ça, je ne me trompe pas, Jérôme de l'association APMC, <rire> association de protection <rire> médiatique, non mais Eric, Fabien, tu te calmes association <rire> médiatique de protection citoyenne, ou protection médiatique citoyenne. Fabien nous a rejoints dans le club des foulards rouges et donc fait partie de l'association maintenant. Et donc, va travailler avec nous. Bon. Alors, juste avant de démarrer ce petit live, j'ai dans l'oreillette Fabien, <rire> Fabien, qui est le président de l'association. Fabien, qui est le président de l'association et euh, qui, je remettrai l'oreillette tout à l'heure quand il sera calmé parce qu'il a une crise de fourrure en, en ce moment et ça va m'aider parce que lors d'un live c'est un live, live question-réponse vous allez faire plein de petits commentaires il va y avoir plein de petites bulles qui vont passer mais à une vitesse fulgurante plus vite que la vitesse de la lumière et je ne vais pas pouvoir toutes les lire donc il va tenter d'en sélectionner une ou deux et puis euh, ensuite, super imitation merci Rachel, j'en ai d'autres hein, je peux faire François Hollande je n'ai pas encore travaillé Mélenchon mais je le travaillerai donc, euh, Fabien va sélectionner quelques questions euh, pertinentes, j'espère. Et puis, comme je vais pas pouvoir tout voir, il va me les balancer dans l'oreille. Et puis, j'essaierai de, de parler un petit peu avec vous. Bonsoir, Bénédicte. Donc, je dis bonsoir un petit peu à tout le monde. Voilà, blablabla. Bla, bla. Jérôme nous dit « Salut ». Super, Jérôme qui a rejoint euh, le bureau. J'espère Bénédicte aussi, vous allez rejoindre le bureau. Euh, voilà, bon, bah, très bien. Une nouveauté pour ce live, avant on imposait un sujet, enfin on imposait, on imaginait un sujet qui puisse intéresser et puis on vous disait voilà on va débattre des fake news, on va débattre de ci, de là, et puis là ce qu'on a souhaité faire avec les membres du club, du bureau, on a souhaité vous proposer plusieurs thèmes, plusieurs sujets, vous avez voté, vous étiez nombreux, il euh, y avait plusieurs sujets, il y avait est-ce qu'on doit se regrouper régionalement, est-ce que euh, vous préférez un question-réponse, etc. Euh, et à quelle heure vous souhaitez ce live Donc euh, pour la majorité, vous avez voté, je vous en remercie. Euh, vous souhaitez un question-réponse, donc c'est libre, il voilà, n'y a pas de thème, c'est vous qui allez susciter les thèmes. Je vais tenter d'y répondre et de parler avec vous. Et vous avez souhaité que ça se passe à 21h, donc on vous a écouté. Nous sommes 21h, un petit peu plus. Et puis c'est sur le thème question-réponse. Mais avant, euh, je souhaitais au nom euh, du groupe Les Foulards Rouges, de l'association Les Foulards Rouges, vous remercier tous, et vraiment vous remercier tous les membres du club, et je vous expliquerai la notion de club après, mais tous les internautes également pour les actions que vous avez menées. Ce sont des actions qui payent, donc c'est important pour nous de, euh, de vous remercier. Il y a des personnes euh, adhérentes à l'association, je vous rappelle euh, encore une fois que Foulards Rouges, c'est une association qui est créée depuis le 5 décembre, et cette association, vous êtes quelques-uns à avoir fait des dons, et donc vous avez normalement reçu une lettre de remerciement de notre président Fabien, euh, et qui vous remercie d'avoir fait un don, d'être adhérent à cette association, mais qui vous explique avec transparence, parce que c'est notre but, ce que deviendront les dons. Je dis bien deviendront, parce que n'ont pas encore été dépensés. Et donc, on, on, on tient à avoir cette transparence avec vous. Donc, vous avez une lettre de remerciement qui vous a été envoyée. J'espère que vous l'avez reçue. Sinon, rapprochez-vous de nous et de Fabien. En gros, ces dons, pour l'instant, ils ne sont pas gelés, mais ils sont gardés. Ils servent à plusieurs choses. D'abord, notre portée médiatique. Ils servent à... Ben, lorsque on a une page Facebook que l'on... pas que l'on commercialise, parce qu'on ne commercialise pas, mais que l'on souhaite euh, euh, se diffuser et lui donner le maximum de portée, et eh bien parfois ça se paye, donc vos dons servent à ça. Euh, nous sommes de plus en plus contactés et sollicités par les médias, notamment RMC, CNews, euh, C8, on va en parler un petit peu après, et donc ça va engendrer des déplacements sur Paris, et donc vos dons serviront à, à éventuellement à ces déplacements en partie parce que ce ne sont pas des dons faramineux je rassure tout le monde ce n'est pas une collecte pour un boxeur qui représente plus d'une centaine de milliers d'euros non du tout euh, nous sommes sains et donc euh, ces dons bah, vont servir un petit peu euh, aux porte parole ou aux personnes du club et des foulards rouges à se déplacer et porter la voix de ces français cette majorité de français je le redis ça plaît pas mais c'est vrai ils vont servir aussi à, à poser notre structure, ils ont servi déjà à poser la structure associative. Nous venons, et c'est très important, de trouver un avocat, puisqu'à partir du moment où nous sommes une association déclarée, nous sommes en contact indirect avec le gouvernement sous différentes formes, nous sommes en contact avec les médias, nous sommes attaqués par d'autres associations qui... Euh, souhaite euh, utiliser la marque foulard rouge, il doit savoir qu'elle a été déposée dès le départ. Donc si vous utilisez le foulard rouge, eh bien, c'est une marque déposée. Donc nous avons un avocat désormais, c'est une marque déposée. Vous ne pouvez pas vous appeler foulard rouge sans euh, vous lier et puis discuter un petit peu avec nous. Donc cet avocat sert à ça. Il sert aussi à, à certaines attaques et insultes diffamatoires, euh, non tolérable euh, de certains groupes. Je ne cite pas Gilets jaunes, forcément, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, euh, on se structure. Voilà à, à quoi vont servir vos dons, entre autres. Vous allez donc recevoir une lettre de remerciement de Fabien, le président. Euh, remerciement, je le disais, à tous les foulards rouges, et, et pas seulement les foulards rouges, les internautes qui participent à cette page. Il est important de montrer, euh, vous étiez très nombreux à nous demander, mais... Euh, euh, à quoi sert euh, les folars rouges Lorsque l'on débat avec vous, lorsque l'on partage, etc. À quoi euh, ça sert eh bien, On va vous montrer un petit peu, euh, euh, par des éléments factuels, que eh bien, les actions euh, dont vous faites partie payent. Euh, C'est une page, vous l'avez vu, qui est très animée, je le vois encore, voilà, euh, on a <rire> des messages de gilets jaunes. Euh, qui vont nous harceler un petit peu, mais il vous suffit de regarder un petit peu soit ma dernière vidéo, soit l'ensemble des publications que l'on fait et que vous faites et vous allez voir le nombre de commentaires qu'il y a sur la page, je le redis c'est une page qui suscite énormément de débats, il y a évidemment beaucoup d'insultes intolérables, euh, de, de peut-être de gilets jaunes ou, de, ou même pas de gilets jaunes ou de personnes voilà, inhumaines, parce qu'il faut voir un petit peu le type d'insultes euh, il y a des Gilets jaunes, j'en ai vu et je tiens à leur dire, qui ont commenté euh, avec bienveillance et avec des idées qui ont défendu leur... Euh leur, euh, leur idéologie, qui ont défendu euh, leur cause, et ils l'ont fait très bien, ça a suscité avec des foulards rouges ou d'autres internautes euh, des débats, j'ai beaucoup lu, hein, vous lisez tous les commentaires puisque vous réagissez beaucoup, et je remercie ces gilets jaunes là d'ailleurs, parce que euh, c'est une preuve d'intelligence que de défendre son blé avec de vrais arguments, et donc cette page suscite énormément de débats, vous en faites partie, euh, et, et ça par exemple, c'est une euh, des actions qui payent, que vous faites vous, de susciter le débat et de rendre dynamique cette page. Euh, C'est une page qui a une portée, euh, il eu, euh, faut savoir qu'elle est très jeune cette page, hein, ça fait à peine un mois qu'elle existe, euh, elle a une portée de pas loin d'un million de personnes touchées, c'est-à-dire que lorsque vous publiez quelque chose, Lorsque vous partagez quelque chose, eh bien ça touche euh, pas loin d'un million de personnes et c'est dû à l'énergie que vous mettez vous foulard rouge, que vous mettez vous non foulard rouge par curiosité qui venez nous voir et que vous mettez vous aussi euh, gilet jaune parce que je vous le dis, plus vous nous insultez en commentaire, eh bien plus la page euh, se partage et plus euh, elle a de la portée et puis euh, même si on n'aime pas vos insultes, eh bien, vous êtes en train de conforter cette page. En tout cas, elle suscite le débat, et ça, il faut vous en remercier, il faut vraiment continuer. Elle a donc une portée médiatique aussi, puisque nous sommes sollicités, je le dis, à la fois, on a été sollicités euh, CNews, C8, on est sollicité par RMC, on est en contact avec eux depuis euh, un petit moment déjà, euh, on, a, on est intervenu sur France Bleu, on a beaucoup d'articles sur la presse, euh, dus à plusieurs personnes, hein, euh, euh, liées au Foulard Rouge, Agnès, euh, Fabien, etc., euh, et, donc tout, et on a une portée gouvernementale aussi. On a une portée gouvernementale parce que nous dénonçons euh, ce que nous trouvons absurde et dangereux. Par exemple, je souligne... Euh, euh, un des actes d'Agnès qui, euh, qui a dénoncé très rapidement euh, euh, le site, euh, la page Facebook de ce boxeur et puis euh, l'appel au don qu'il y a eu sur le site Litchi, elle a tout de suite envoyé ça au gouvernement qui n'est pas bête, enfin il y a des sites, un hein, qui sont faits pour ça. Et qui observe, donc il le savait. En revanche, Agnès a quand même partagé une page parallèle Facebook à la page du boxeur qui démontre qu'il fait partie de la CAB. Vous connaissez la CAB, ça signifie All Cops Are batards », Vous prenez un peu l'anglais, vous avez compris. Et il y a une réponse du gouvernement, euh, qui, euh, enfin, les personnes qui ont reçu ça, qui a dit On vous remercie parce qu'on n'avait pas connaissance de cette page-là. Donc vous euh, voyez, euh, te, toute cette portée, elle est même gouvernementale. Et elle atteint le peuple. Elle atteint le peuple parce qu'aujourd'hui, il est foulard rouge dans tout son réseau social, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Twitter, c'est plus de 30 000 membres, plus de 30 000 personnes. Euh, une portée, je vous l'ai dit, de plus d'un million de personnes lorsque l'on publie. La page Facebook est à pas loin de 17 000 likes en ce moment. Une autre pétition initiale, défense des libertés citoyennes, plus de 50 000 signataires. Elle commence à être entendue et euh, notre pétition euh, euh, au CSA contre euh, le temps de parole, enfin pour, pas contre, pour limiter le temps de parole euh, des Gilets jaunes, puisqu'ils se politisent, euh, fait plus de 7000 signataires et on a eu réponse du CSA qui euh, nous a dit euh, entendre et prendre en compte cette pétition. Sans doute parce qu'il y a déjà 7000 signataires. Donc pour tout ça, les débats suscités, les pétitions, les likes sur la page Facebook le nombre de messages que vous avez, l'intelligence dont vous faites preuve quand vous n'insultez pas les gilets jaunes lorsqu'ils insultent, parce qu'il y a un peu de tout, je voudrais vous le dire. On a vu des insultes vraiment pas terribles de la part de gilets jaunes ou, ou, ou de personnes malveillantes. Et on voit parfois euh, des réponses des foulards rouges qui ne sont pas mieux veillantes. Alors je vous demande d'être un petit peu plus subtil dans vos réponses et de ne pas insulter, euh, euh, même si un gilet jaune... Euh, euh, s'exprime mal ou, euh, ou est malveillant, bah, soyez plus intelligent, n'insultez pas derrière. Euh, voilà, donc c'est euh, euh, une plateforme de réseaux sociaux, Twitter, Youtube, Facebook euh, et l'association, je vous le rappelle, le site internet officiel des Foulards Rouges, c'est www.foulardrouge.org, tout attaché. Euh, c'est le site internet qui regroupe l'ensemble de de nos structures euh, euh, en réseaux euh, sociaux. Et donc, euh, euh, voilà, c'est dans l'ensemble des interactions que l'on observe euh, sur ces réseaux sociaux, pour les foulards rouges euh, qui finalement est le fruit de, de votre action. Je suis un peu fatigué, donc je cherche mes mots. Donc merci, merci à tous, continuez, publiez, partagez, c'est super important, on se fait connaître, on se fait entendre, et puis il faut continuer à le faire avec bienveillance. Voilà, voilà pour les remerciements. On va passer aux petites questions-réponses. Mais avant, je voudrais dire un petit mot sur deux choses. Il y a une personne qui m'a beaucoup touché, qui, euh, qui m'a demandé en ami sur Facebook, Alex Brun. Bon, si vous me demandez un ami, hein, je préviens les Gilets jaunes, c'est pour débattre. Hein. J'en ai certains qui m'ont demandé en ami. J'ai discuté en message privé avec eux. Ce fut très enrichissant, très intéressant, très cordial. Je ne partageais pas leur point de vue, ils ne partageaient pas le mien, mais ça s'est très bien passé. D'autres, je me suis fait traiter de FDP, je ne vais pas le dire, parce qu'on est devant tout le monde. Je me suis fait traiter encore de sale collabos, de hum, et puis de plein de choses, etc. Et donc, peu importe. Donc, une personne que sans doute les foulards rouges alliés, puisqu'on est devenus amis, enfin amis, s'est lié sur nos comptes Facebook, qui s'appelle Laurent, euh, qui je pense écrit, si j'ai vu un peu son profil, je pense qu'il nous regarde ce soir, et qui me semble, je ne veux pas dire de bêtises, est capitaine de gendarmerie. J'ai pu voir un petit peu sa page et j'ai vu un nombre de témoignages de forces de l'ordre qui décrivaient de samedi en samedi la difficulté qu'ils avaient et le côté éprouvant de ce mouvement qui se durcissait qui se radicalisait. Les témoignages sont vraiment puissants et forts, venant d'une personne qui appartient aux forces de l'ordre, ça m'a beaucoup touché, je veux citer juste ce bonhomme, je sais qu'il nous regarde, donc Laurent, euh, tes témoignages sont vraiment grandioses, touchants, et ils sont tristes, mais ils sont vraiment touchants. Euh, donc il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre, ben, dans ce contexte, ont du fil à retordre, parce que à l'origine, ils sont quand même là pour d'autres choses. Il y a d'autres choses graves qui se passent dans ce monde. Il y a encore la menace d'attentat, il y a de la délinquance. Et puis ce mouvement qui se durcit des gilets jaunes rajoute un poids, un énorme fardeau aux forces de l'ordre qui finalement ne peuvent pas faire leur travail de protéger les citoyens. Ça les éprouve, ils s'en prennent plein la tronche, même si, oui, des gilets jaunes se font gazer dans les manifestations. Mais je pense qu'on est dans un monde où il faut faire attention les forces de l'ordre, on en a besoin pour d'autres choses. On en a besoin pour, euh, pour la protection de tous les citoyens, pas seulement pour se bagarrer contre des gilets jaunes. Donc, euh, je voulais euh, signaler euh, cette personne, Laurent, qui a diffusé beaucoup de témoignages, et honnêtement, ça m'a touché. J'ai une pensée pour Marlène Schiappa. Pas, encore une fois, les foulards rouges sont apolitiques. Nous ne sommes pas euh, de la République en marche euh, du tout. Mais Marlène Schiappa, quand même... Euh, vous la connaissez, cette ministre, secrétaire d'État, qui depuis qu'elle a dénoncé, comme on le fait tous et comme énormément de Français l'ont fait, et les médias même l'ont fait, euh, cet appel au don euh, qui a généré plus d'une cent quarante euros pour euh, ce boxeur, euh, qui j'espère va être en prison maintenant. Euh, Marlène Schiappa l'a dénoncé, et puis on trouve. Euh, voilà. Euh, elle se fait insulter de sale pute, pute juive, pute juive, pourquoi juive, euh, pute de l'Elysée, enfin plein de choses. Donc moi j'ai une pensée pour elle parce que euh, sans avoir d'avis politique, euh, c'est une femme qui défend la cause féminine. C'est une euh, femme qui est plutôt intelligente, posée et bienveillante dans ses débats. Et la voir se faire insulter comme ça parce qu'elle euh, dénonce une mauvaise cause. La mauvaise cause c'est de, de payer, de, de D'avoir un appel au don pour un, pour un voyou qui a tabassé des flics, ça veut dire que bah, toute personne qui, qui sera amenée à tabasser des flics, bah, finalement, elle pourrait être payée. Donc elle le dénonce et puis elle se fait mais, mettre plus bactère. Heureusement, elle est plus intelligente que ça. Marlène Chiapa, j'ai une pensée pour vous, vraiment, en plus d'être jolie. Donc euh, voilà. Ça, je voulais le dire. Voilà un petit peu pour passer euh, le petit message. Après, eh bien, écoutez, euh, à vos questions et puis euh, je vais tenter euh, d'y répondre. Voilà. Donc. Euh, une question qui nous est venue, alors ça, je la cite maintenant parce qu'elle nous est venue avant euh, ce petit live, ça concerne cette fameuse manifestation du 27. La manifestation du 27, vous savez, euh, cette espèce d'ambiguïté entre la marche républicaine, c'est une marche républicaine pour défense des citoyens, et euh, une marche de soutien à, à, à Macron, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, donc... Euh, dans, au fait, dans le sens large du terme, les, les foulards rouges, dans le sens large, c'est pas l'association des foulards rouges. Ce, euh, des foulards rouges sont à l'initiative de cette euh, marche du 27. C'est pour ça que nous l'avons cautionné, nous l'avons soutenu, nous ne l'organisons pas, mais nous l'avons soutenu. Elle a été organisée par un Laurent de Toulouse qui sans doute ou visiblement est, est référent ou fait partie de l'autre groupe parce que vous avez vu, il y a deux groupes, il y a plein de groupes foulards rouges, mais il y en a deux en, en association le nôtre, et, et, et puis un autre. Ce euh, n'est pas qu'on ne s'entend pas du tout. Nous, on aimerait ne pas s'éparpiller et que les foulards rouges qui défendent la même euh, cause euh, se regroupent sur euh, un message commun. Donc il y a deux groupes, dont un qui est à l'origine de cette manifestation. Nous l'avons cautionné parce qu'elle part sur des valeurs euh, euh, nobles que nous défendons, euh, les libertés citoyennes euh, la défense de l'État de droit, le respect de la République. Et... Euh, nous l'avons cautionné, simplement maintenant, euh, nous sommes inquiets, et donc euh, vous avez dû voir nos messages, nous souhaitons prendre notre distance avec cette manifestation. Nous ne serons pas présents, euh, parce que nous sommes inquiets euh, du caractère sécuritaire. Voilà. Donc euh, nous souhaitions euh, euh, vous faire passer ce message par rapport aux risques encourus. En revanche, nous menons d'autres actions, celles dont je vous ai parlé, le partage, le débat sur cette page. Mais également, euh, entre le 14 et le 27 janvier, il a été proposé un petit peu partout d'aller tracter notre pétition. Rappelez-vous cette pétition, je pense que vous la connaissez maintenant. C'est une pétition de paix, je le redis. Et donc cette pétition, euh, nous l'avons sortie en tract. Euh, Renseignez-vous sur cette page ou auprès des membres des Foulards Rouges. Vous pouvez l'éditer cette pétition et dans vos villes, euh, ça ne présente aucun risque à l'heure euh, que vous voulez vous allez tracter et distribuer cette pétition un petit peu à tout le monde. C'est ce que nous avons proposé entre le 14 et le 27 janvier, et euh, plutôt que de, de, de participer à cette manifestation du 27 janvier. Euh, donc voilà, c'est tout. C'était pour le petit message déjà sur cette manifestation. Est-ce que vous avez quelques questions euh, auxquelles je vais tenter de répondre Chers amis, chers téléspectateurs, bonsoir Okay, alors voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite question? Allez. Bénédicte nous fait bravo. Merci Bénédicte. Alors attends. Ah, attends. ah non. Gauthier, qu'est-ce qu'il nous dit? Et le train de vie des footballeurs, Axe Fourmentin, ça choque qui? Bah, Gauthier, je ne sais pas, je ne vois pas le rapport. Alors on nous demande le train de vie des, des foot, Pardon le, on me parle en même temps, attends. Le train de vie des footballeurs, ça choque qui? Eh bien moi j'allais dire, si vous voulez pas que les footballeurs gagnent autant d'argent, déjà ne prenez pas d'abonnement chez RMC Sport. Euh, désolé pour nos amis de RMC, ne prenez pas d'abonnement Canal, ne prenez pas d'abonnement chez Being, arrêtez de payer des billets dans les stades, n'achetez pas du Nike, n'achetez pas du euh, Quoi vous dire? Un footballeur finalement il gagne ce que le peuple lui donne. Voilà. C'est tout. C'est comme un bon film. Lorsque vous allez au cinéma et qu'un film fait un tabac, n'allez pas reprocher à un acteur, à Depardieu ou je ne sais qui, de gagner des millions. Si vous ne payez pas le billet euh, pour aller voir son film, et euh, eh ben il gagnera moins. Donc, Gauthier, j'espère avoir répondu. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ça me choque parce que c'est une différence d'argent entre, effectivement, un smicard euh, et... Euh, et c'est pas péjoratif, le smicard, et un footballeur, et Mbappé, par exemple. Mais qui va voir Mbappé jouer C'est le smicard. Donc... Euh, Est-ce qu'il y a des questions Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, attends attends, Fabien. Jack, Jack Gros, vous voyez le commentaire Pour les gilets jaunes, voyous. Alors Jacques, j'aimerais bien un peu plus de précision. Est-ce que vous êtes gilets jaunes et vous nous traitez de voyous Ou est-ce que vous pensez que les gilets jaunes sont des voyous Si vous pensez qu'ils sont des voyous, je vais vous répondre avec les trois tiers, encore une fois, que l'on martèle depuis longtemps. Pour nous, les gilets jaunes se décomposent en trois tiers. Un premier qui sont des personnes qui revendiquent vraiment un mal-être, une envie de joindre les deux bouts, une amélioration de la qualité de vie, du pouvoir d'achat. Le deuxième tiers, ce sont, euh, bah, c'est rejeté de la précédente élection présidentielle, c'est frustré et là on le martèle nous, Mélenchon, clairement, Marine Le Pen, Dupont-Aignan et c'est eux qui essaient de manipuler, de s'accaparer le mouvement et qui... Euh, euh, grouille de haine sur les réseaux sociaux euh, dont Drouet je le dis et le troisième tiers et eh bien on le voit tous euh, ce sont euh, ces euh, zadistes, anarchistes voyous, casseurs qui n'en ont rien à foutre ni des taxes, ni de la qualité de vie et qui sont là pour piquer des écrans 4K dans des boutiques et puis casser et puis casser du flic etc donc j'aimerais bien Jacques que vous reprécisiez votre question pour les gilets jaunes voyous, moi pas tous deux tiers sont voyous, un tiers n'est pas voyou. Et puis, euh, pour les foulards rouges, bah, si vous pensez qu'on est voyous, je vais tenter de vous expliquer que non. Alors, Max nous dit « Le train de vie des politiques, c'est un vrai problème. Ça rend fou les pauvres. » J'essaie de lire, Max. « Les chauffeurs, les palais, etc. » Les palais, je n'ai pas compris. Bah, le train de vie des politiques, euh, Max, d'abord, ils ne pas des millions. Hein. Quand un politique euh, a du capital, c'est qu'il a exercé un métier avant et qu'il a pu euh, construire son capital. Et donc certains sont riches, très riches, mais ce n'est pas dû à leur euh, vie de politique. Euh, alors certains trichent et ont abusé. Hein, donc euh, on a des exemples, Fillon peut-être, Mélenchon, tout le monde. Enfin voilà, ils ont un pouvoir qui leur permet peut-être de s'octroyer des terrains, des constructions, euh, des passes droits je ne sais quoi. Mais leur train de vie, euh, écoutez, on est la cinquième plus grande puissance mondiale, en tout cas dans les cinq plus grandes puissances mondiales. On est un pays d'histoire énorme. Euh, il est normal euh, que, que lorsqu'un président de la République ou un ministre se déplace, il soit sécurisé, il soit dans un avion. Il est normal qu'il montre l'image de notre puissance à l'étranger. Euh, il est normal qu'il soit protégé et, et, et par définition il est déconnecté du peuple mais, euh, mais on est une grande puissance mondiale, on n'est pas la Finlande, donc euh, on est 67 millions d'habitants, euh, on est membre de l'ONU, on a été le théâtre des plus grandes guerres de toute l'histoire en partant des Romains jusqu'à jusqu la deuxième guerre mondiale, euh, notre pays est puissant, nos politiques ben, ont un train de vie particulier, ce train de vie particulier ce sont nos impôts et si les Gilets jaunes le dénoncent, eh bien c'est bien, c'est une bonne chose. Mais à ce moment-là, ça se dénonce pas dans la rue en cassant, parce que ça c'est inaudible, ça se dénonce dans le débat national qu'a proposé le président de la République. C'est là l'occasion de se réunir en petits groupes, en associations. Les foulards rouges peuvent y participer d'ailleurs et, et d'aller euh, bah, faire des propositions de transparence sur le train de vie, faire des propositions de limite euh, des mandats des députés, du Sénat, etc. Mais ça se fait intelligemment, et donc euh, lorsqu'on a envie euh, de changer quelque chose, on en discute. Si on tape, euh, je n'ai pas souvenir de toute ma vie, même quand j'étais à l'école, que le fait de taper permettait de discuter. Si quelqu'un peut me le démontrer, euh, je suis preneur. Bénédicte nous dit... Est-ce qu'on peut faire une cagnotte bénéficiant aux personnes au chômage technique <rire> euh, dû au mouvement des Gilets jaunes ou aux commerçants euh, qui mettent la clé sous la porte Victime de citoyens eux aussi. Euh, victimes et citoyens eux aussi. Donc la question de Bénédicte, est-ce que vu qu'on est dans la mode des cagnottes depuis 2-3 jours, est-ce qu'on pourrait faire une cagnotte pour euh, justement reversés aux personnes qui sont, ou ont été au chômage technique et aux commerçants qui ont perdu leur chiffre d'affaires. J'attends vos réponses. C'est vrai que, euh, on l'a rappelé dans une de nos vidéos, mais ce ne sont pas les chiffres des foulards rouges. Hein. On a eu beaucoup de critiques des gilets jaunes, etc. Mais, mais euh, on a... On... Rappelez-vous, euh, en janvier, ça va être pas loin de 50 000 emplois au chômage technique dû au mouvement des gilets jaunes. Donc, parce qu'il y a des boutiques qui ferment, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne veulent pas être cassées, parce que les personnes n'ont pas pu aller au travail dû au blocage, etc. Enfin, ça, des livraisons qui ne se sont pas faites. Bon, maintenant, ça s'améliore, certes, mais il y a du chômage technique, effectivement, des commerçants qui n'ont pas fait leur chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le rôle des foulards rouges Notre rôle, encore une fois, c'est d'équilibrer le débat. On a un débat qui est disproportionné avec une gilet de partout, euh, et qui n'a pas lieu d'être, puisque nous, nous le redisons, les gilets jaunes ne, ne représentent pas la majorité des Français. Les gilets jaunes sont des Français, mais ne sont pas les Français. Tout le monde le dit de plus en plus, même les médias. Donc, euh, euh, est-ce que je voulais en dire, Bénédicte Donc, notre action, euh, à nous, c'est de rééquilibrer euh, ce débat-là. Euh, plus on va débattre, plus on va contredire, quitte à nous faire insulter, quoi. Voilà, quelqu'un qui nous dit tout de suite « voyou ». Oui, ben bah oui, on est des voyous. Et donc, euh, même si on se fait insulter, même si on ne se fait pas comprendre par tout le monde, notre rôle, je pense, c'est de dénoncer, d'expliquer, avec un point de vue, de rééquilibrer le débat et de faire entendre aux Français qu'il n'y a pas que des gilets jaunes en, euh, en France. Et donc, euh, faire une cagnotte euh, pour reverser à, aux personnes qui sont au chômage technique, est-ce vraiment notre rôle C'est à vous que je pose la question. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Fabien, est-ce que tu as une question Fabien, écoutez. <rire> voilà, OK. Oui, voilà, Fabien confirme. Fabien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur et, et, et, et président de l'association des foulards rouges. Et donc, oui, rejoint. on est là pour apporter un contrepoids dans, dans, dans le débat dans l'état d'esprit et un contrepoids médiatique. C'est vraiment, je le dis, notre action urgente, et, et comme je vous l'ai énoncé au début de ce live, cette action paye, c'est-à-dire euh, euh, toute l'énergie que vous mettez dans cette page Facebook, qu'elle soit, même les gilets jaunes, merci, mais vraiment continuez à nous insulter, parce que ça, ça fait gonfler la page. Donc si vous êtes aussi bête que ça, continuez. Donc euh, toute l'énergie que vous mettez, au fait, tout le monde, à débattre, parce qu'il y a beaucoup de débats intelligents, euh, eh bien, ça nous donne une notoriété et donc ça permet à nous, les foulards rouges, donc vous, le peuple, de vous faire entendre des médias. Ils commencent à se dire, tiens, qui sont-ils Et donc, à partir de là, nous, nous disons, nous voulons la parole, euh, non pas pour être anti-gilets jaunes, parce que nous ne sommes pas anti-gilets jaunes, nous sommes anti-violence et anti-méthode, et donc nous apportons, il ne peut pas y avoir qu'un seul discours dans ce pays. Il ne peut pas y avoir qu'un seul discours de RIC, qu'un seul discours de Macron d'émission. Ce n'est pas possible. Euh, ça n'est plus une République, ça devient une dictature avec une pensée unique. Et le comble, on l'a dit, on l'avait titré dans une de nos vidéos au départ, serait que les Gilets jaunes qui euh, se plaignent d'une dictature, finalement renversent une démocratie pour en faire une dictature par leur pensée unique, c'est-à-dire le refus euh, que l'on ne partage pas la même opinion qu'eux, se faire insulter quand on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord euh, euh, des méthodes qui sont employées par les gilets jaunes. C'est le travail des foulards rouges. Simplement, nous ne sommes pas anti-gilets jaunes. Nous aimerions tous avoir un meilleur pouvoir d'achat. Simplement, nous disons qu'il y a deux poids, deux mesures. Les taxes, ça sert à quelque chose. Les impôts, ça sert à quelque chose. On est tous soignés correctement dans ce pays. C'est faux si quelqu'un nous dit le contraire. Je sais que je vais me faire insulter sur les vidéos, mais je n'ai pas connaissance de personnes qui crèvent de faim et de maladie dans ce pays. Non. Et donc, nous avons un système social qui nous protège que nous n'avons pas choisi nous. C'est là le malheur que nos parents ont choisi, ont voté avant. Ce système social, nous en bénéficions. Et puis aujourd'hui, bah, soit on paye moins de taxes, soit on paye moins d'impôts, soit on veut une, une vie à l'instant présent euh, plus, euh, voilà, plus gourmande. Mais on accepte d'avoir moins d'aide sociale, on accepte d'avoir moins de CAF, on accepte d'avoir des routes moins belles, on accepte de manger moins bien à la cantine, on accepte... Voilà. Deux poids, deux mesures. Moins de taxes, moins de services. Plus de taxes, plus de services. C'est ce que nous disons aux Gilets jaunes. C'est là-dessus qu'on veut rééquilibrer le débat. On ne veut pas moins de services, on ne veut pas plus de taxes. On dit attention à ce que vous racontez parce que c'est n'importe quoi. Y a-t-il d'autres questions je ne sais pas si je réponds, hein. des fois dites-le moi. Euh, il si, euh, hein. faut que j'aille plus dans les récentes. Ah, voilà Bjorka, ça c'est encore Mais le... c'est pas la première fois. C'est un gilet jaune, Bjorka. Bjorka, si vous pouviez nous envoyer une photo de votre gilet, ce serait intéressant, on aime bien. Donc, nous dit un live, même pas 40 personnes. Non, ben, c'est vrai, il y en a 34 là. Mais Bjorka, je ne sais pas si vous connaissez les réseaux sociaux. On peut faire un live avec deux personnes, j'en ai vu sur vos sites d'ailleurs. Et puis vous savez que dans 3 jours, 3000 000, 4 000, 5 000, 9 000 personnes l'auront vu. Donc oui, Bjorka, vous avez raison, même pas 40 personnes à ce ci Mais vous, vous en faites partie, Bjorka. Merci, Bjorka. Tout le monde met un message à Bjorka et vous lui dites merci, Bjorka, merci, Bjorka. Il est dans les 40 personnes. Et grâce à Bjorka, on va être partagé je ne sais pas combien de milliers de fois. Et cela, il finira par être vu par 9000 personnes. Avec euh, voilà, autant d'insultes de Bjorka que de messages bienveillants de nos foulards rouges. L'Union fait la force, mais cette manifestation appelle à une révolution. Trop de risques. Agnès, d'accord. Agnès, tu nous parles de la manifestation laquelle J'aimerais bien savoir celle des Gilets jaunes ou celle du 27 janvier L'Union fait la force, mais cette manifestation appelle à une révolution. Trop de risques. Je pense que Agnès nous parle de cette manifestation du 27 janvier au nom des libertés citoyennes, euh, effectivement, elle avait pour but noble de, de, de montrer euh, une autre voie du peuple que celle des gilets jaunes. Mais effectivement, elle présentait un risque au vu des menaces qui continuent. On en a vu même sur notre site des menaces des gilets jaunes qui ont dit :« On vous attendra, on va vous découper la tête, on va ci, si, on va ça. » Donc, euh, comme quoi, c'est d'une intelligence énorme les commentaires que l'on a de certaines personnes. Donc, euh, euh, ouais, ça nous a amené à, à nous poser la question euh, sur les risques encourus d'aller dans la rue j'espère que c'est de ça dont Agnès tu souhaitais parler j'essaie de trouver d'autres questions Alors, non, mais il y a des fois j'arrive pas à lire parce que vous savez c'est normal euh, écrire des fois on fait des fautes et moi s'il y a trop de fautes d'orthographe je m'excuse mais j'arrive pas à lire les foulards rouges voilà on me dit ça c'est François les foulards rouges ne s'opposent pas aux gilets jaunes ils s'opposent aux violences aux insultes, aux exactions. Ils veulent la défense de l'ordre républicain. Oui, c'est vrai, François, c'est exactement ça. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est utile de le préciser. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas la répéter, mais euh, c'est bien de le souligner. Nous ne nous opposons pas aux Gilets jaunes. Je sollicite les Gilets jaunes. J'ai vu beaucoup de commentaires. Mais regardez tous les commentaires. Alors évidemment, ne vous attardez pas, parce que sur les commentaires haineux, insultants, mais débiles profondément qu'on a pu voir, donc ça, vous êtes plus intelligent, donc vous n'y prêtez pas attention, sinon vous n'allez plus dormir. Mais je souligne quand même des Gilets jaunes qui ont été très philosophes, qui ont été très fins, qui ont mis des arguments très valables, et donc, euh, il y a eu une, euh, voilà, des, des arguments très valables. Et donc, euh, je vous invite à, à aller les lire, ces commentaires. Et j'invite les Gilets jaunes à continuer à commenter. Parce qu'à chaque fois que j'ai vu des arguments très valables, après, un ou deux, à part un ou deux débiles, même foulard rouge qui aurait répondu euh, euh, que la personne est nulle ou qu'elle est con, mais la plupart des foulards rouges ont répondu par euh, euh, une, une contre-proposition. Et le gilet jaune a répondu, et le foulard rouge a répondu. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc oui, gilet jaune, venez, débattez avec nous. Si vous faites ce, ce geste-là, ça veut dire que vous êtes prêts pour le débat social. Donc nous, on vous encourage à débattre avec nous. C'est un signe d'ouverture de, d'esprit, d'éveil, d'intelligence. D'arguments, voilà. Même s'ils ne nous plaisent pas, allez-y, mais intelligemment. Il faut parler des salaires des hauts fonctionnaires. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure, ça, c'est Max. Voilà, bon, j'en ai parlé des salaires des hauts fonctionnaires. Max, vous savez, je dis juste une chose il va y avoir un débat national, c'est le moment d'en parler et de le faire valoir. Ensuite, tous les cinq ans, un quinquennat, c'est court. C'est très court un quinquennat, on n'est plus dans le septennat, on n'est pas dans une dictature avec une dynastie familiale qui dure 14 ans, 20 ans, c'est faux, ça n'existe pas, ça s'est fini depuis longtemps ça. Et donc un quinquennat c'est très court, c'est-à-dire qu'il euh, faut voter, Max, il faut voter pour le candidat, et je pense que vous avez dû le faire, qui lui est contre le train de vie euh, et qui veut diminuer considérablement le train de vie et les salaires des, des élus, des députés, de la présidence, etc. Donc je pense que vous avez voté en 2018. Malheureusement, nous sommes une démocratie euh, avec un peuple souverain euh, qui est capable d'attendre les euh, 4 ou et demi années restantes. Ça va, c'est pas long. Si un président, lorsqu'il est élu... Là, j'exagère, j'imagine mais euh, entre trois et un an après, bah, il a dit quelque chose qui ne plaisait pas. Et on a un, <rire> un référendum d'initiative citoyenne qui lui dit « Allez hop, quitt, dehors, on refait une élection, ça recoute je ne sais pas combien, on refait déplacer je ne sais pas combien de millions de personnes dans les bureaux de vote ». Euh, et on en, donc un an après, il y a un nouveau président, on en remet un autre, hop, il a repété de travers et ça ne toujours pas. Bah finalement, on refait un référendum et on le refout dehors, on casse des bagnoles. Bah écoutez, sur un quinquennat, je ne sais pas si le pays va se réformer, si des, des, des choses vont être prises en compte pour les citoyens. Il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas le temps. Donc euh, Max, vous avez sans doute raison, euh, ils sont sans doute, euh, les salaires sont sans doute disproportionnés des hauts fonctionnaires. Je vous invite à voter et à aller au, au débat. Alors, préparez vos questions hein, si vous en avez d'autres. Voilà, bon, Jacques, je ne réponds plus parce que bon. Euh, j'aimerais juste, alors ça c'est Rachid, salut Rachid, j'aimerais juste que les gilets jaunes arrêtent de menacer les personnes qui ont des avis contraires. Oui, oui. Rachid nous soulève, et merci, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la pensée unique dont on est, on est tous choqués par ça. Euh, autant un débat d'idées peut être intéressant, je veux plus de pouvoir d'achat et de, et de qualité de vie, mais après, démission de Macron, etc., lorsqu'une personne n'est pas d'accord, dit « attendez, non, non, on ne veut pas que le président démissionne pour le moment, on veut qu'il travaille, sous prétexte qu'on soit pas d'accord, se faire insulter, etc. Et » ben, Oui, c'est une forme de pensée unique, Rachid, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que les foulards rouges sont là. Entre autres, nous dénonçons ce système de pensée unique, parce que ça amène à ce que l'on sait, ce que l'histoire a tristement connu, ça amène au, à des dictatures. Et puis euh, je serais curieux de voir avec des gens comme Mélenchon au pouvoir d'ailleurs, euh, qui avait dit ça, je crois que c'est Marshall, je ne sais plus sur RMC, des gens comme Mélenchon au pouvoir ou comme Marine Le Pen, allez-y, mettez les au pouvoir et redescendez dans la rue quand vous n'êtes pas content je pense que ce n'est pas la même donne. Les flics ne vont pas gazer, vous allez vous faire mais tabasser, voire tuer, voire foutre en taux, machin, etc., mais direct. Donc euh, le, la forme de pensée unique des Gilets jaunes, ou de certains Gilets jaunes, euh, à insulter dès que nous ne sommes pas d'accord avec eux, euh, peut amener à une dictature très dangereuse, et là, à plus jamais de manifestation du tout. Quoi. Oui, alors Jacques, Jacques, je reviens sur, sur vous parce que là, vous redites, euh, il y a des gilets jaunes sincères aussi. Oui, c'est vrai, il y a des gilets jaunes sincères. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des gilets jaunes sincères. Bien sûr que c'est une minorité euh, qui fout le bordel. Sauf que ces gilets jaunes sincères doivent se retourner contre cette minorité s'ils veulent que leur message de départ. Qui est l'amélioration de la qualité de vie, qui est peut-être le fait de, de baisser le train de vie de l'État, je ne sais quoi. Euh, si c'est noble pour le citoyen, il faut que le message passe. Pour que le message passe, il ne faut pas laisser la place aux voyous, aux turbulents, aux putschistes, aux, aux, aux frustrés qui veulent un coup d'État et aux violents. Donc, euh, ce que. Ce que, ce que Excusez-moi, j'ai un message qui est passé en même temps. Donc, euh, oh, enfin, donc oui, Rachi, euh, pardon, oui, Jack, il y a des gilets jaunes sincères, bien sûr. Mais c'est aux gilets jaunes de montrer qu'ils sont sincères en bloquant, mais systématiquement, en colmatant les brèches pour que ne s'engouffrent pas les voyous. Pas d'insulte de nulle part, c'est vrai. Voilà. Donc euh, moi j'invite les gilets jaunes à dénoncer, dénoncer les violences tout le temps. Dénoncez-les. Rapprochez-vous de bons porte-parole, des gens qui portent vraiment votre voix et non pas qui enveniment la situation. Et vice versa, bien sûr, Jacques, pour nous aussi pareil. Voilà. Question de Fabien, vas-y. Fabien, tu es là Ouais. Euh, tu... C'est toi qui m'as envoyé un message Je fais une petite pause, hein. D'accord. D'accord. Bon. OK. Les médias font aussi leur programme en fonction des sondages qui baissent pour les gilets jaunes. Oui. oui, oui. C'est vrai qu'il y a des sondages là qui. Ça aussi, ben, aujourd'hui, vous en parlez. Ça, c'est Bénédicte qui nous dit ça. Les médias font aussi leur programme en fonction des sondages qui baissent pour les gilets jaunes ou qui montent. Les deux. Hein. Bénédicte. Oui, on connaît les médias ils sont sur la jauge systématiquement. Ils prennent la température et ils vont euh, euh, vers ce qui les arrange. Euh, dans une des actions des foulards rouges, d'ailleurs les actions que vous faites, que tous les Français font, euh, qui, est de partager, euh, euh, qui est de rééquilibrer le débat, qui est de dénoncer les fake news, on l'avait dit, qui est de dénoncer les actes de violence, etc., eh bien, ça paye ses fruits parce que euh, regardez ce que pense le peuple maintenant. Un dernier sondage IFOP euh, donne plus 5 points pour le président Macron et plus 7 points pour le ministre de l'Intérieur dans la sympathie des Français, enfin dans, dans la confiance des Français. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de l'ensemble du peuple en ce moment qui se dit que bah, les violences, ça suffit et qui se disent que finalement, ben, le gouvernement, il n'est pas si dégueulasse que ça. Il a beaucoup à faire, il a beaucoup à progresser, d'accord, mais il n'est pas si dégueulasse. Et je pense que l'action que vous avez tous menée, Foule la Rouge et internautes, euh, sur les dénonciations de violence, de haine, pardon, et de pensée unique, elle ressort, puisqu'elle elle, elle participe à faire, à faire prendre conscience au peuple euh, jusqu'à ce que des sondages se rééquilibrent. C'est notre travail, rééquilibrer. Donc oui, les médias bah, jouent là-dessus. Hein. Les sondages baissent. Et, euh, pour euh, le président, ils enveniment. Mais les sondages montent, et bah, ils en enveniment dans l'autre sens. C'est de bonne guerre. Après, il faudrait faire un sujet sur la liberté de la presse. Est-ce que la liberté a ses limites ou pas bon, Là, je sais que je loin, mais c'est un petit peu ça. Y a-t-il d'autres questions Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne vois plus trop de questions. Voilà, oui, ça c'est intéressant. On nous dit, avoir des réactions même insultantes sur les lives ou les vidéos des foulards rouges, ça prouve qu'on est considéré. Oui, plus vous avez de messages, même insultants et violents de gilets jaunes, plus vous avez de messages ou même d'autres gens que de gilets jaunes qui nous piquent, qui nous font mal, qui nous insultent, je vous ai dit, faites pas trop gaffe à ça dans les réponses, faites attention en tout cas, Eh bien ça veut dire qu'on suscite l'intérêt, tout simplement. Les gens viennent voir notre page, donc on est considéré. Donc, euh, quand ça pique, c'est qu'on gêne, on gêne des gens. Et quand on est félicité, eh bien, c'est qu'on on est approuvé par d'autres gens. Donc, oui, ça veut dire que nous sommes considérés, tout à fait. Attendez, là, je lis. Alors, j'essaie de retrouver un petit peu les questions, c'est pas facile. Donc, euh, okay. N'hésitez pas à, ré à répéter, par exemple, si vous avez mis une question et que le temps que je réponde, je n'ai pas pu l'avoir, n'hésitez pas à répéter, à recopier, recoller votre question. Oui, je t'entends, Fabien. D'accord. Attendez, là, j'ai essayé de trouver une question, je vais essayer de, de comprendre René. René qui nous dit... Risque de tellement de déceptions et de frustrations après le débat. Perso, j'ai un doute. Ça veut dire quoi, René C'est-à-dire que vous pensez qu'après le débat national qui est proposé, euh, les choses ne seront pas comprises ou acceptées par euh, les Gilets jaunes et que le risque de frustration euh, et qu'il risque d'y avoir encore de la frustration Si c'est ce que j'ai bien compris, merci de m'écrire « oui ». Et donc. Euh, voilà, il y a un risque de frustration après le débat. Ah, attendez, j'ai la réponse, je pense, de, de René. Donc euh, moi, je... plein de gens seront déçus, nous dit René, s'il y a le débat. Mais René, comment pouvez-vous dire que plein de gens seront déçus quand le débat n'a même pas eu lieu Moi, je pense au contraire. Et Ceux qui sont déçus, il y a toujours des, des déçus dans les notions de groupe, hein, vous savez... L'individu, heureusement, chacun a son cerveau et chacun a ses valeurs, chacun a son histoire. Mais ce débat, il faut y aller, il faut proposer, il faut négocier, il faut le faire intelligemment, il faut se structurer. Et puis, il y aura forcément des déçus. Mais moi, je ne partage pas autant, je ne suis pas aussi pessimiste que vous là-dessus. Je crois le peuple de France plus intelligent que ça. Et je pense que s'il va au débat, il s'est fait entendre, il s'est montré avec sa couleur jaune, il s'est montré dans la rue, tout le monde l'a entendu, ça y est, ok. Maintenant, il faut passer à l'étape intelligente, c'est très bien, vous m'avez entendu, maintenant on discute. On ne tape pas, on discute. Donc, euh, les, euh, je suis moins pessimiste, je pense qu'au contraire, euh, si les Gilets jaunes vont structurer et, et d'une façon raisonnable, c'est-à-dire avec des... des des propositions qui sont faisables parce qu'il ne faut pas demander n'importe quoi on ne peut pas demander le SMIG à 5000 euros, c'est impossible Donc, mais si on y va avec des propositions réfléchies et faisables si on a bien compris la notion de taxes et de services, d'impôts et de services dans un pays, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme acquis sociaux et qu'est-ce qu'on veut payer si on a bien compris ça et qu'on va dans le débat je pense qu'on ne sera pas déçu je ne suis pas aussi pessimiste Espérons la sagesse, oui, mais euh, moi je crois en la sagesse des Français, vous savez, c'est un grand peuple. Mais dans un grand peuple de 67 millions de personnes, il y a forcément 0,4% de cette population qui n'est qui pas en place. 0,4%, 275 000. Donc c'est ceux qui sont dans la rue. Donc forcément, voilà. Mais je crois en la grandeur du peuple, il s'en est toujours sorti. Je ne vois pas pourquoi il ne s'en sortirait pas. C'est un peuple avec une histoire, c'est un peuple intelligent quand même. Alors, oui, euh, bah, je vais vous aider un petit peu dans, dans les questions. Qu'est-ce que vous attendez des foulards rouges Allez, quelques commentaires. Qu'attendez-vous de nous voilà. Que nous dit Aline Nous ne pouvons pas débattre avec eux. Mais oui, mais Aline, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Aline nous dit, de, euh, elle parle des gilets jaunes. Nous ne pouvons pas débattre avec eux. Un gros problème de culture, d'éducation, d'expression... C'est usant, ils n'écoutent rien, ils se font laver le cerveau malheureusement. Vous voyez, bah, vous venez de dire deux choses, Aline. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas débattre avec eux, Aline. On ne peut pas débattre avec eux, là, maintenant, de ceux que l'on voit dans la rue. On ne peut pas débattre avec quelqu'un comme Drouet. On ne peut pas débattre avec quelqu'un comme Chalençon. On ne peut absolument pas débattre avec quelqu'un comme Mélenchon. C'est impossible. C'est dans ce contexte précis-là... De cette minorité qui se montre, qu'on ne peut pas débattre. Mais tout le reste autour, les Gilets jaunes qui sont partis de leur idée première, euh, cela, on peut débattre. Il n'y a pas de différence de culture tant que ça. Il y a la France, alors ce n'est pas moi qui le dis, parce que je vois les messages, une, une France d'en bas, on appelle ça comme ça, là, un peu péjorativement dans les médias, il y a, il y a, il y a cette France ouvrière, peut-être, je ne sais pas, qui n'a peut-être pas la même culture, que euh, la, la, on ne va pas parler de culture, on va parler d'éducation, qui n'a peut-être pas la même éducation euh, qu'une France d'en haut, d'élite, puisque c'est ce système de populisme qui fait, j'avais dit dans une dernière vidéo, qui, qui agitent entre le peuple et les élites. Il n'y a, a pas une différence de culture, il y a une différence d'éducation peut-être, il y a une différence de, de, de compréhension, il y a une différence de curiosité des choses dans la vie qui fait qu'effectivement le débat va être difficile. Mais on n'est pas aux antipodes avec un peuple qui vient d'en dessous de la terre, un autre qui vient du dessus. On n'est pas là sur une différence de religion par exemple. Il peut y avoir difficulté de débat avec deux religions différentes. Ça je le dis, hein. Beaucoup ne vont pas aimer. Il peut y avoir difficulté de débat avec des athées et des religieux profondément convaincus. Il peut y avoir difficulté de débat avec deux partis politiques différents, c'est comme les religions, profondément convaincus et persuadés d'avoir la science infuse. Mais là, on a une majorité du peuple qui exprime quelque chose et qui, je pense, si elle n'est pas influencée, et ça c'est la deuxième chose que vous disiez, Aline, puisqu'ils sont influencés... Si cette partie du peuple n'est pas influencée par euh, les frustrés, euh, totalitaristes comme Mélenchon, Le Pen, etc., euh, s'ils ne sont pas influencés, ils pourront euh, participer au débat, ils pourront comprendre, puisqu'on a la même culture. En revanche, s'ils sont trop manipulés, effectivement, ce sera complètement inaudible pour eux. J'espère que je me suis bien fait comprendre, Aline, mais pour moi, le débat est possible si les Gilets jaunes se rendent compte... Euh, euh, qu'il y a manipulation derrière eux. S'ils ne sont pas trop obnubilés par cette théorie euh, des Illuminati, ou de je sais pas quoi, ou même si elle, elle est entendable hein, de l'ordre 66, euh, voilà, 666, je ne sais plus quoi. Euh, C'est des théories qui se tiennent. Hein, mais voilà, donc... Euh... Il faut ouvrir sa carte du monde lorsqu'on pour comprendre la carte du monde de l'autre lorsqu'on veut débattre. Donc les gilets jaunes sont dans un contexte en ce moment où effectivement ils n'ouvrent pas leur carte du monde, et ils ne cherchent pas à découvrir celle de l'autre. Mais euh, moi je ne suis pas fataliste, je crois aux, aux évolutions. Et donc euh, moins ils seront manipulés, plus ils seront à l'écoute. J'ai tendance à dire. Ah, pas tout à fait d'accord avec toi Alex, nous dit Bénédicte. L'influence est une certaine forme de radicalisation. Oui, l'influence. Voilà, de radicalisation qui empêche les gens de s'ouvrir au débat. Je suis d'accord, Bénédicte. C'est ce que je dis, alors j'ai mal exprimé. L'influence, c'est une forme de radicalisation. Mais euh, les personnes influencées, elles sont sauvables, encore. C'est notre travail. Un petit peu. C'est comme ça qu'on peut peser. On peut les sauver. Non, <rire> ce ne sont pas... Voilà. Alors... Bastien, hmm. je connais Bastien parce que je crois que, oui, oui on a déjà parlé ensemble, Il y a une tête de ninja là, sur la photo. Qu'on soit entendu par les médias, voilà, que l'on soit entendu par les médias, car ils ne font que montrer les gilets jaunes agressifs, ouais, ouais, ou bien après. Ouais. Je ne vais pas tout lire, mais c'est ça, oui. Effectivement, ben, c'est notre but aussi, on commence à être sollicités. Je vais vous le dire, on a été sollicité par quelques chaînes. On, on Ce n'est pas qu'on a refusé, mais on a reporté. On, on a refusé une chaîne notamment de, de participer à une émission parce qu'elle nous demandait de débattre sur le fond. Le fond, même si j'en ai un peu parlé euh, euh, du sujet, nous, les foulards rouges, nous ne débattons pas sur le fond. Nous débattons sur la forme. Nous dénonçons la forme que prend le mouvement. Nous ne parlons pas du fond. Pensons que le fond, il est... Euh, euh, il est peut-être noble, mais nous ne sommes pas là pour, euh, pour parler du fond. Nous sommes des citoyens comme les gilets jaunes. Nous parlons de la forme. Donc nous sommes sollicités par les médias. Simplement, nous voulons y aller, y aller euh, euh, intelligemment et sur euh, le message que nous croyons le bon, c'est-à-dire la forme. Donc, euh, voilà. effectivement, les médias euh, euh, invitent euh, beaucoup trop, à notre sens, les gilets jaunes. Et euh, d'ailleurs, nous avons fait une pétition, Bastien. J'espère que vous l'avez lu euh, ou vous l'avez vu. Vous pouvez la trouver, euh, qui dénonce au CSA le temps de parole des Gilets jaunes parce que l'on pense, je le répète, qu'ils se politisent. S'ils se politisent, ils n'ont pas le droit à un temps de parole infini. Donc, ils doivent être limités et contrôlés par le CSA dans leur temps de parole. Nous le dénonçons d'ailleurs au CSA et donc aux médias. Et, et, et ça va se rééquilibrer. Donc, pour le moment, les médias, bah... Euh, Actualité oblige, il monopolise en invitant les Gilets jaunes. Je dois souligner quand même une ou deux actions de BFM TV qui, par protestation, ont boycotté quand même un petit moment, un court moment, mais en tout cas les Gilets jaunes. Ils ont dit on, on les invite pas, on se déplace pas sur sur les lieux comme prévu. Ils l'ont fait pendant deux trois jours précédents, je crois, suite à une divergence quoi. Et donc ça veut dire que, et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, attention gilets jaunes si vous voulez que votre message passe, euh, soyez intelligent ne cassez pas, ne faites pas de bruit là où il n'y a pas de lieu d'être, parce que même les médias se désintéressent de vous. On le voit avec le boxeur, ça a choqué la France entière. Euh, donc euh, moi je pense, Bastien, qu'effectivement ils ont trop de place, nous luttons pour ça, mais euh, ils ne vont pas la garder aussi longtemps que ça. Alors j'essaie de Didier. Ah. Et puis et... Et il puis, faut voir. Alors Didier j'essaie de trouver. Faut voir les questions. Sont... Faut, faut voir comment les questions sont formulées dans les sondages. Oui. Ah Didier nous soulève les questions formulées dans les sondages. Exactement Didier c'est vrai. Lorsqu'un sondage et ça nous les foulards rouges nous l'avions dénoncé. Lorsqu'un sondage paraît au lieu de vous dire, je recite toujours cet exemple-là, hein, parce que c'est le, le plus flagrant, au lieu de se dire, tiens, on nous montre 70% de Français, c'était il y a trois semaines ou deux semaines, qui soutiennent les Gilets jaunes, ça a redescendu, hein, vous avez vu, 45, 55, un truc comme ça, qui soutiennent les Gilets jaunes, et ben, tout le monde boit cette parole en se disant, oui, il y a 70% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, comme il y a un mois, 80%. Non. Et lorsque vous voyez un sondage comme ça, ne le buvez pas. Essayez de décortiquer, allez voir, ils sont décortiquables ces sondages, essayez de comprendre quelles questions est posées. Pour reciter cet exemple-là, les 70%, 49%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, non, 41% de la question, est-ce que vous soutenez les Gilets jaunes Soutenez, 41%. Est-ce que vous avez de la sympathie 29%. Dans les deux cas, il n'y a pas de majorité. Ils ont fait la somme des deux résultats. Et ils ont décrété que c'était 70% qui soutenaient les Gilets jaunes. Non, soutiennent la question 41% ont de la sympathie, je l'avais dit moi-même dans une vidéo, moi-même j'ai de la sympathie, un gilet jaune qui ne m'insulte pas, qui veut mieux vivre à la fin du mois, je vois pas pourquoi je ne le trouverais pas sympathique. J'ai des copains qui sont gilets jaunes avec qui je joue de la musique, avec qui je bois l'apéro, je veux dire, c'est pas... et on discute. C'est sympathique un gilet jaune puisque c'est un cerveau et un être humain. Donc, est-ce qu'on a de la sympathie pour des gens qui luttent pour un meilleur pouvoir d'achat euh, 41% Non, je... oui, je ne dis pas de bêtises. Euh, et est-ce qu'on a de, euh, du soutien 29%. C'était l'inverse chez Donc la somme du résultat est fausse. Si on ne décortique pas, comme nous dit euh, Pierre euh, le sondage, euh, ou Didier, si on ne décortique pas, on ne peut pas comprendre ça et on boit tout de suite la formation qui est 70% au soutien les gilets jaunes. Il faut aller regarder, et ça c'est vous qui devez être curieux, et aller regarder la vraie question qui est posée dans le sondage. Camille. Les foulards rouges ont-ils établi un socle de proposition qui... Oula, là, je sens que ça va être long. Oui, voilà. Camille, j'essaie de lire. Les foulards rouges ont-ils établi un socle de proposition Eh oui, il fallait que ça arrive. Ouais. Un socle de proposition qui pourrait paraître pertinent. Pour K, pour K Q, U, apostrophe A, Karina. non, c'est vraiment un texto, là, vous mettez K, A. Pour paraître pertinent, pour pour la, ah, pour la plupart. J'essaie parce que comme il y a des fautes de texto, il paraît pertinent pour la plupart des gens modérés, car c'est tout de même le moment de répondre à un besoin de réforme. Oula, oula Camille de... J'essaie de relire, Camille, excusez-moi parce que ça défile en même temps. J'espère que vous me comprenez. Les foulards rouges ont-ils établi un socle de propositions qui pourrait paraître pertinent pour la plupart des gens modérés, car c'est tout de même... Le moment de répondre à un besoin de réforme avec un président qui, au regard de ce qu'il a déjà fait, n'a pas peur de réformer. Karine, faut que je réponde à ça. Camille, j'ai dit Karine, mais j'ai dit Camille. Camille, Camille, Camille. Allez, je reprends quand même, ça c'est intéressant. Alors, nous, nous ne sommes pas là, Camille, pour faire euh, des propositions dans le débat. On a dit qu'on ne débattait pas du fond. D'accord donc euh, je comprends cette notion de vouloir faire des propositions pour répondre à un besoin hein, voilà, euh, de réforme. Bien sûr, le président a été élu par euh, la majorité pour réformer. Et évidemment, je pense qu'on est tous d'accord que ce pays doit être réformé. Il doit être réformé, que ce soit dans le sens des Gilets jaunes ou dans le sens d'autres gens ou dans, dans, dans, dans le sens du peuple, il doit être réformé pour être moins lourd administrativement, il doit être réformé pour être beaucoup plus réactif, pour être plus performant, notamment sur les technologies, il doit être réformé pour la cause des femmes, etc. Euh, donc euh, le président a été élu pour ça. Est-ce que le rôle des foulards rouges est, est, est d'aider à, à, à ces réformes-là en, en faisant des propositions euh, Ça n'est pas notre rôle pour aujourd'hui. En revanche, nous euh, un rôle qui ne va pas tarder à arriver, vu que nous sommes en association, et euh, c'est de participer, pourquoi pas, au débat. Pourquoi pas participer, mais pour rééquilibrer. Pour rééquilibrer la parole, pour ne pas laisser que les gilets jaunes dans ce débat d'initiative, dans ce débat citoyen qui va avoir lieu. J'ai entendu que, justement, euh, à la radio, il faut à vérifier, je demande à Jérôme de la PMC, hein, de vérifier qui dénonce les fake news, mais là, donc, comme il aime bien fouiner, il va nous dire. J'ai entendu à la radio que pour participer à ce débat, il fallait être un mouvement reconnu, donc ce n'est pas un citoyen qui va y aller comme ça. Il faut être un mouvement reconnu pour organiser le débat. Ça veut dire que les foulards rouges à un niveau régional peuvent très bien, euh, en respectant la charte du débat national qui va être proposé organiser dans une ville, je ne sais pas, euh, dans une région, euh, un débat et les citoyens vont venir et nous animerons, nous pourrions et tous les Français peuvent le faire à partir du moment où on est associatif pour, et nous pourrions animer le débat. Pour laisser place autant aux gilets jaunes qu'au qu peuple, au fait, parce qu'il faudra, faudra oublier la gilet jaunisation pendant ce débat, sinon ça n'a plus de sens. Donc, et, et permettre au, au peuple de venir émettre ses idées. Euh, L'association déclarée euh, pourra être euh, euh, animateur de ce débat selon les règles posées. Et ensuite, euh, elle sera accompagnée, elle, elle sera soutenue euh, et accompagnée pour faire le compte-rendu de ces débats-là. C'est comme ça, apparemment, que va se passer le futur débat national. Les foulards rouges peuvent jouer un rôle là-dessus. On peut, dans une région, dans un endroit, faire des conférences, euh, permettre aux gens de venir, de débattre euh, et enrichir ce débat national. Et on rentrerait, Camille, dans, dans cette force de proposition éventuellement. Mais les réformes, ce n'est pas notre travail encore. J'espère que j'ai répondu, Camille. Alors, Johan. Oui, je suis d'accord avec les retraites. Lol. Bien, lol. <rire> Ça va être dur. Alors là, je pas compris le message de Johan. Oui, je suis d'accord avec les, avec les retraites. Ça va être dur. Alors que si on regarde bien, c'est une revendication des Gilets jaunes. Justice sociale devant les cotisations. Je pense que Johan doit répondre à un autre message un peu plus bas ou un peu plus haut. Je mets l'écouteur quand même, parce que peut-être Fabien a une question à me faire passer que je n'ai pas lue. Oui, Pierre. Oui, Pierre qui dit. D'accord. Ok. Non, c'est bon. Il y a Pierre qui nous demande par rapport aux régions, Voilà parce que je ne peux pas voir toutes les questions, donc ça défile vite, comment est-ce que les foulards rouges se positionnent euh, vous êtes nombreux, foulards rouges un petit peu partout, vous avez vu il y a plusieurs groupes, vous êtes nombreux, euh, il y en a qui viennent d'Alsace, je sais qu'il y a une forte présence en Alsace. On a euh, Amis de la Réunion, je ne sais pas, bon, à cette heure-ci ils ne nous regardent peut-être pas, mais il y a des foulards rouges qui sont rentrés en contact avec nous pour monter leur groupe sur la Réunion, par exemple l'île de la Réunion. Il y a des foulards rouges bah, très présents en langue d'ocre Sillon, Pierre. Euh, il y a des foulards rouges euh, dans loc roussillon ou Occitanie, puisqu'il y en a qui sont présents sur la région de Toulouse, manifestation. Il y en a à Paris, évidemment, il y en a dans le Grand Est. Euh, voilà, il y en a dans le Vaucluse, parce que c'est de là que c'est parti au départ. Bon, il y a des foulards rouges un peu partout. C'est très bien, c'est une bonne chose. Certains ont décidé euh, de créer leur euh, sous-groupe, foulard rouge, Languedoc-Roussillon, foulard rouge, euh, Réunion, etc. Comment on se positionne là-dessus Nous, nous ne souhaitons pas nous éparpiller. Je pense, là, nous pensons, pardon, euh, qu'il est important de rester unifié sur cette page principale. On est en train de créer le club. Vous avez vu qu'il y a la page là sur laquelle vous commentez, qui est la page euh, Facebook publique. Et il y a la page membre, foulard rouge que nous allons changer en titre la page Club des Foulards de Rouges. Ça s'appellera plus membre, on attend que Facebook nous autorise, on va appeler ça le club. Être membre veut dire faire partie du club des Foulards de Rouges. C'est dans le cadre de ce club des Foulards de Rouges qu'on va pouvoir partager un petit peu ce qui se passe comme action. Ça va être un petit peu plus fluide et plus intimiste dans vos régions et dans certains endroits de France. Nous ne souhaitons pas, nous le disons, un éparpillement de 10 000 groupes puisque trop de groupes tuent le groupe. Ça, j'apprends rien à personne. Euh, si nous voulons un message commun, nous sommes sur un groupe national et on peut euh, se détacher en référent par des antennes régionales, etc. Nous souhaitons débattre et conférencer. J'ai proposé la dernière fois euh, de faire, par exemple, des, des, des, des comme les cafés philo, mais des, des petits cafés d'échange, des cafés débats. Si vous êtes dans une région, pour ma part, je suis sur la région euh, euh, Languedoc-Roussillon, donc euh, si... Euh, si les personnes sont intéressées, on peut se donner rendez-vous dans une salle, dans un café, etc. Et puis, se voir, vous ramèneriez des amis, on échangerait, on débattrait euh, de la cause, euh, de l'état d'esprit, euh, on conférencerait euh, et puis on participerait euh, voilà, à, à l'action et la cause des foulards rouges. Euh, si vous êtes dans la région de Toulouse, vous pouvez le faire aussi. Mais si vous êtes en Alsace, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes en Bourgogne, vous pouvez le faire. Le truc, c'est que nous, on souhaite que ce soit... Euh, euh, discuter en amont, euh, ensemble, par des référents bien identifiés. Nous ne sommes pas les Gilets jaunes avec 10 000 groupes un peu partout sous la toile. Nous sommes un groupe. Un, une association officielle, il y en a une deuxième. Euh, si on, euh, on invite les membres de l'autre association à, à venir discuter avec nous, échanger. mais euh, On voudrait avoir un même message et on pense que s'éparpiller euh, n'est pas une bonne chose. Mais on ne peut pas empêcher les internautes de créer leur groupe. Simplement, sachez que maintenant, la marque, depuis un moment, est en premier, est déposée. Si vous prenez la bannière foulard rouge, venez discuter avec nous d'abord. Voilà pour la réponse à Pierre. Mais je suis pour le débat, euh, euh, pour le débat café, vous savez, cette idée-là, ou pour même, dans une région, si vous voulez qu'on vienne conférencer et échanger, euh, faites-nous signe, on trouve un lieu, et puis, vous ramenez, et puis on conférence, on discute, etc. Oui Houston ici la Terre. Oui. Oui. Alors oui, Fabien me rappelle que effectivement sur www.foulerauche.org euh, il y a un blog sur lequel on peut discuter et on se répartit par région justement. Donc si vous voulez vous régionaliser, ce qui est normal parce que voilà c'est la France c'est les régions. Eh bien, venez sur ce blog, et c'est sur ce blog que vous allez pouvoir vous répartir en région. Y a-t-il d'autres questions Plusieurs questions. Karl. Et oh, Karl, attention, il faut mettre des petites questions, Karl, parce qu'après, j'ai du mal à lire. Plusieurs questions. Karl est bienveillant, puisqu'il commence par un clin d'œil. Donc, Karl. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui souhaitent participer à la manifestation du 27 janvier Fabien va m'aider. Euh, euh, Karl nous demande si on a une, une de ses premières questions, si on a une idée du nombre de personnes qui souhaitent participer à la manifestation du 27 janvier. Alors, il y a 30 000 personnes intéressées. Donc ça, c'est visible quand vous allez hein, sur euh, la bannière de cette manifestation, et vous le montre. Et 30 000 personnes intéressées et 8 000 qui disent vouloir y participer. C'est une nuance, hein. intéressées et qui disent y participer. Mais tout est relatif sur Facebook, vous le savez très bien. Hein. On like facilement, on dit oui, on dit non, et puis après, on revient. Donc voilà un petit peu ce que ça représente. Euh, on va dire une petite quarantaine de milliers de personnes intéressées. Intéressées. Il n'y aura pas 40 000 personnes, hein. Est-ce que vous envisagez de nouvelles actions après le 27 janvier euh, Le 27 janvier, d'abord, je le répète, c'est pas une. Là, là, on est sur Carl, euh, l'association officielle des foulards rouges. Cette manifestation a été initiée par des foulards rouges, parce qu'il y en a partout, que nous avons cautionné parce elle reste dans, dans les valeurs, mais que nous, aujourd'hui, nous nous désolidarisons de cette manifestation. Ça veut pas... nous, nous ne l'organisons, je veux dire les bons mots, nous ne souhaitons pas y participer nous parce que nous pensons que le risque est, est trop important. Donc après le 27, effectivement, quelles sont les actions Après le 27, vous nous verrez plus dans les médias. Nous attendons que ça passe. Ensuite, euh, vous, euh, les actions que l'on a, on vient d'en parler, il y a des actions de débat, des actions de conférence, on vous propose, euh, on, il y a des actions de tractage qui vont sans doute continuer sur la pétition. Et nous restons... Euh, euh, convaincu qu'il faille lutter pour l'instant, qu'il faille défendre la cause sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pas dans la rue, pas dans le forcing, puisque nous dénonçons ça. Et, et la preuve, c'est que l'engouement de, des foulards rouges depuis un petit mois est phénoménal dû à ce que vous avez tous fait sur les réseaux sociaux donc on ne se trompe pas, ça paye tous nos partages, tous nos coups de gueule tous nos débats plus animés électriques les uns que les autres toutes nos dénonciations de fake news ça ce sont des actions qui sont mais vitam aeternam les actions fake news Karl, c'est vitam éternale. les fausses nouvelles il en est diffusé partout les foulards rouges doivent pouvoir répondre à, à, à cet équilibre là c'est l'équilibre de la République. On doit dénoncer. On doit être d'utilité citoyenne. Et ça, c'est vitam à Donc, part... On demande de continuer à partager. On demande d'être de, de, force de proposition avec nous. Venez dans le club des Foulards Rouges, c'est-à-dire devenez membre. Ça n'engage en rien, je le redis. Et puis, euh, travaillez avec nous, justement. Et enfin, pourquoi pas, euh, je le dis, peser sur le débat euh, qui va avoir lieu, le, le grand débat national pas pour imposer et revendiquer des idées. Non. C'est le travail des autres, ça. Nous, on n'impose pas, on ne revendique pas. Par contre, si on revendique une chose, l'équilibre dans le débat. Si on y va, c'est pour rééquilibrer le débat, pour être sûr qu'il n'y ait pas qu'une parole gilet dans ce débat national. Gilet Il y a une rumeur qui circule, nous dit Karl. Est-ce que c'est vrai que les Gilets jaunes souhaitent organiser une contre-manifestation le 27 janvier dans le but de saboter votre manifestation. D'abord, ce n'est pas notre manifestation, c'est une manifestation d'une cause, okay liberté citoyenne, hein, marche républicaine. Est-ce que c'est vrai que les Gilets jaunes veulent la saboter en faisant une contre-manifestation Vous pouvez répondre, moi je n'ai pas remarqué ça. Et puis de toute façon, une contre-manifestation des Gilets jaunes, j'allais dire... Ils contre-manifestent tous les jours. Donc, euh, que ce soit le 27 ou le 28, il euh, y a de la gilet jaunisation un peu partout. Donc, euh, je n'ai pas eu vent d'une contre-manifestation. Il y a euh, une volonté de déstabiliser cette manifestation. De... Ils ont essayé de la faire accaparer à un mouvement politique pour euh, décrédibiliser le, le, le, le, le fondement même de cette manifestation, qui, qui est les libertés citoyennes et la défense de l'État de droit. Et donc, ils ont voulu la décrédibiliser en la politisant, sans doute, par des fake news, par des fausses nouvelles. Tout le monde a voulu se l'approprier, la critiquer. On a vu des menaces. Hein. Au contraire, je pense que les gilets jaunes ont intérêt à ce qu'on y soit, parce qu'on a vu des menaces. Et donc, euh, on pense qu'ils ne sont pas aussi bêtes pour aller jusque-là. Mais euh, euh, je n'ai pas vendre' une contre-manifestation. Si des personnes ont vent de ça, merci d'en de, parler, de publier et d'affirmer ou pas. Alors, Bénédicte, très dynamique ce soir, Bénédicte. Ben moi, j'ai déjà lancé une invitation, mais apparemment, il fait trop froid par chez moi. Ah, <rire> tu, es dans, tu es dans le club, Bénédicte. Mais Bénédicte, moi, je pense bien que Bénédicte, elle vient du Grand Nord, là-bas, chez vous autres, chez les caribous. Elle nous demande d'aller là-bas pour essayer de se manger un bon caribou. Mais non, on ne veut pas parce qu'il fait bien froid là-haut, là-dedans. Là ce n'est pas bien facile. C'est ça, Bénédicte, tu nous dis c'est du Canada, du Québec, Médédie, d'où tu viens, toi De Bourges, c'est ça Bon, pour les sudistes, Bourges, c'est un peu le pôle Nord, quoi. Mais, euh, mais bon, nous, on a Avignon. Bon, là, c'est de l'humour, évidemment. Il faut bien rigoler dans ce monde de, jaune, de gilets jaunisés. Il y a Avignon. À partir d'Avignon, chez le Nord. Ensuite, on a Paris, c'est le pôle Nord. Et ensuite, euh, proportionnellement l'Angleterre c'est déjà le pôle sud donc donc Bénédicte invite les, 14, les 17 les personnes qui ont liké la page Facebook des foulards de rouges chez elle donc pour un apéritif voilà un petit débat non mais Bénédicte on viendra à Bourges les membres du club et puis et puis on va se faire des réunions comme ça il faut mettre le chauffage Allez, donc, euh, d'autres questions ben, Je rigole un peu parce que je suis fatigué. Euh, par... Qu'en est-il de la marche du 27 On a répondu déjà. Ben, J'ai répondu. Ok, donc c'est là qu'on doit manifester. Bon, bref. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous dit Donc, oui et non pour le débat, ça dépendra des réunions. Alors, Jérôme, euh, rappelle-moi quelle question je t'ai posée pour que tu répondes. Oui et non pour le débat, c'est pas bien facile, Jérôme. J'y arrive pas vraiment soir là. Bon, Jérôme, je zappe ton truc. fatigue ok. Bon, voilà. Bon, allez, Colette, allez, je prends une ou deux dernières questions. Il y en a plein. Hein. Après, on répondra quand même. Vous allez voir, il y aura des réponses avec l'intitulé, pas forcément Alex Brun, mais l'intitulé, il rigole dans l'oreillette. Il y aura des réponses avec l'intitulé Foulard Rouge, et donc qui répondront à vos commentaires, parce que je ne peux pas répondre à tout, euh, ce n'est pas bien facile. Donc euh, voilà, Colette, je suis d'accord avec vous. Merci Colette. Alors, disons, wow. euh, pour ne pas participer à cette marche et continuer sur les réseaux sociaux. Merci Colette. Donc Je vous invite Colette à continuer sur les réseaux sociaux partager, dénoncer, écrivez, mais toujours dans la bienveillance. Et quand un gilet jaune nous traite de hum, « eh ben, on essaie de répondre un peu plus intelligemment. C'est pas évident, hein. des fois on se laisse déborder. Alors, bon, là, il faut que je réponde quand même. René nous dit « on ne comprend pas si le 27, la manifestation est validée ou non ». La manifestation est validée, le 27. Elle est déclarée, je crois, elle a lieu, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Simplement, nous, nous disons... Euh, que nous ne souhaitons pas y aller, parce que on, nous prévenons qu'elle présente un risque. Elle a été organisée par des foulards rouges, mais pas de notre association à nous, celle de Toulouse. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, nous, nous l'avons cautionnée, parce qu'elle porte les mêmes valeurs que nous, et ce sont des foulards rouges. Mais nous disons aujourd'hui euh, que nous, nous dégageons de responsabilité là-dessus. Nous prévenons parce qu'on sent que le climat est tendu quand même. Mais elle a lieu, la manifestation du 27. J'ai bien dit. Oui, je t'entends. Je vais vous répondre. Hein. Ok. okay. Excusez-moi parce que c'est.. Euh, encore une fois, on est deux. Euh, parce que c'est bien qu'on qu ne me laisse pas vous dire trop de bêtises non plus, donc euh, on est deux, et forcément, il bah, y, y, y a discours pour que je puisse apporter la meilleure réponse. Je euh, <rire> de retrouver les mots. Euh, celle du 27, au fait, on s'en on s'en désolidarise simplement, parce qu'avec euh, les manipulations qu'il y a eu tout autour, euh, il a été dit qu'elle était pro-Macron. Je rappelle que les foulards rouges ne sont apolitiques. Même si, sous prétexte que l'on défend la République et l'État de droit, beaucoup de gens, et on l'a vu sur les commentaires, nous accaparent à La République en marche. On nous parle de collabos de Macron, de vendus de Macron, etc. Et donc, euh, euh, nous, nous sommes apolitiques. À partir du moment où il y a confusion dans cette manifestation, qu'elle a été euh, qualifiée de pro-Macron, de, de, de pro-République en marche, eh bien, euh, nous, euh, nous nous en désolidarisons, simplement. Je suis fatigué. Oui, je t'entends, mais il faut peut-être que je réponde aux questions. Ouais. Voilà. Euh, ce qu'on qu estime dangereux, c'est que... Bon, je reviens sur la manifestation, excusez-moi, hein, parce qu'il y, y a des éléments qui... Euh, voilà. puis comme je suis pris d'un petit fourré, je vais m'excuser, c'est la fatigue. La, euh, on nous, vendé, nous, nous avons prévenu les médias, nous avons dénoncé aux médias que cette manifestation n'était pas pro-Macron. Mais euh, certains médias euh, ont continué euh, à insister sur le fait, certains, je dis bien, que c'était une manifestation pro-Macron. Donc nous jugeons cela dangereux, au en fait... C'est tout. Que, que le message passe mal si le message des libertés citoyennes et de l'État de droit ne passe pas et que c'est accaparé à une manifestation pro-Macron, ce qui est entièrement faux. Mais comme ça se dit, nous jugeons que ça peut être dangereux. Parce que imaginez les Gilets jaunes, le troisième tiers extrémiste et même les deux derniers tiers extrémistes et, et, et complètement abrutis de violence et de haine se disent « tiens, il y a les pro-Macron qui sont là », comme ils sont foutus d'aller traiter euh, euh, « Chiapas de pute », comme ils sont foutus d'aller défoncer les portes d'un ministère pour euh, lâcher le, le porte-parole d'un gouvernement, comme ils sont foutus de tabasser les policiers, s'ils entendent que c'est une manifestation pro-Macron, à votre avis, ils seraient foutus de faire quoi Donc nous, on s'en désolidarise pour cette raison. Euh... Mais elle a lieu. Bon, voilà. On vous donne notre sentiment, voilà, notre sentiment, et on a prévenu les médias que ce n'était pas pro-Macron, et on continue. Bourges, nous dit Bénédicte, ouais, mais j'arrive 15 000 messages plus tard, mais donc Bourges, oui, Bourges, c'est bien, on, on va aller faire une réunion à Bourges, ben avec plaisir, ben avec plaisir, passons, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Allez, j'ai de trouver. Bon, bon, je suis un peu fatigué, donc je rigole, moi, quand je suis fatigué, c'est bien. Oh là là. Un surnom là. G Motorsport. Les mmh. foulards rouges sur le Mans. Ah, voilà, c'est une bonne question. Regardez un commentaire. GG Motorsport. Je pense que GG est motard, quelque chose comme ça. En tout cas, il aime le sport motorisé. Donc, c'est une passion. Bravo. Et il nous dit est-ce qu'il y a des foulards rouges sur le Mans Donc, je vous invite à répondre à GG. Est-ce que vous êtes sur le Mans Et puis d'aller sur le blog justement de foularouge.org. Et en discutant, vous allez vous retrouver. GG, vous pouvez devenir membre aussi du club Foulard Rouge. Ça va s'intituler le club bientôt. Là, pour le moment, s'appelle la page membre. Vous devenez membre, ça n'engage en rien. Vous allez discuter avec des gens de plein de régions. Et euh, je pense que vous trouverez des gens sur Le Mans. Bah oui, motorsport Le Mans, forcément. Bah oui, euh, les 24 heures. Mais suis-je bête Mais suis-je bête Suis-je gilet jaune Non, je déconne. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autres Allez, une ou deux questions. Euh, Laetitia dit « Agnès, c'est déjà le cas ». Alors là, je n'ai pas suivi, donc il faut, faut que je trouve une question euh, brute de pomme. Est-ce qu'il y a des questions de gilets jaunes Parce que je, je n'ai pas vu beaucoup d'agressivité. Donc, euh, Bon, ils viennent après en général. C'est dommage parce que j'ai discuté dans les commentaires suite à ma dernière vidéo « coup de gueule ». Euh, j'ai échangé avec quelques gilets jaunes qui me disaient c'est dommage de ne pas vous avoir en live pour retorquer j'ai dit bah venez lors de ce live alors je... ah, une autre question oui alors Fabien me dit mais je pense qu'ils l'ont vu que c'était pas 80 000 t'es sûr non, je... il paraîtrait que ma dernière vidéo a fait 40 000 vues elle continue, hein. elle fait 40 000 vues, donc ça, quand c'est le fruit de votre partage, etc. C'est euh, ben bien, c'est bien, et pas bien, parce que c'est une vidéo coup de gueule euh, euh, sur des événements qui n'étaient pas terribles, donc, euh, donc euh, je suis content que ça fasse 40 000 vues, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais euh, bon, cette vidéo, euh, sans ces événements, n'aurait pas lieu d'être, mais il y en aura d'autres, peut-être pas coup de gueule, mais on en prépare d'autres. Ouais. Voilà, bon, ah, ok Gégé me dit merci. Très bien. Re, euh, revenez vers nous, Gégé. C'est Gégé, hein, c'est ça Donc revenez, Gégé Motosport, bref, revenez vers nous et puis on, on vous remettra en relation avec des gens vers chez vous. On nous dit, Jérôme, pour le débat national, si on était obligé d'être une association... Ah, ça, c'était ma question. Donc oui et non. Ah, bah, bah, merci, Jérôme. Je pose une question. Est-ce que pour le débat national, on doit être une association Oui et non. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jérôme — Oui et non pour le débat. Ça dépendra des réunions. Certains y auront accès en tant qu'individu, d'autres en tant qu'association. Bon. Je récapitule ce qu'on a dit. On parlait du débat national. Je disais que j'avais entendu sur la radio que pour... Mais je crois que c'est ça, le truc. Pour organiser le débat, parce que le débat national va pas se faire l'Élysée avec tous les Gilets jaunes et le peuple qui va rentrer dedans. Non. Il va se faire... Il va se régionaliser, se décentraliser partout en France. Et donc, pour qu'ils puissent se décentraliser, ils n'ont pas assez de, de, de, de médiateurs qui vont aller euh, partout euh, pour susciter le débat. Donc, il y a les mairies, il y a les députés, il y a plein de choses. Ils invitent donc les associations, bien sûr, et les mouvements, mais constitués légalement, à pouvoir animer ces débats. Autrement dit... GG Motorsport, s'il est vers le Mans et qu'il appartient à l'association et qu'il veut organiser un débat pour les habitants du Mans, il pourra le faire au nom d'une association. Il sera animateur de ce débat, accompagné par un médiateur de l'État, forcément, qui va fixer les règles. Alors, je le dis bien, je vois les gilets jaunes venir fixer les règles, ça veut dire que vous avez déjà décidé. Non, un débat, ça a des règles. C'est comme la liberté, c'est comme la démocratie, c'est comme... L'autonomie, ça se met dans un cadre. Donc il faut bien un cadre autour du débat. Et donc les animateurs de débat peuvent être une association, comme les foulards Rouges ou d'autres, dans votre région ou votre localité. Vous invitez les citoyens, vous êtes encadrés par les règles du débat et vous suscitez le débat. Et on vous encadre aussi pour restituer, c'est-à-dire la méthode avec laquelle vous allez faire le compte-rendu de ce débat pour que ça remonte à... Monsieur Macron et donc, euh, entre autres, le gouvernement. Vous voyez Donc, c'est là où oui et non, ce que dit Jérôme. Oui, le citoyen va pouvoir participer au débat, parce qu'à partir du moment où on va se mettre dans une commune, un quartier ou quelque chose comme ça, tous les citoyens vont pouvoir participer au débat. Mais ce débat va être animé par une association ou des gens qui euh, maîtrisent un minimum les règles de la communication. Parce que sinon, c'est du tout et du n'importe quoi, ça va être une cacophonie. Donc, voilà. donc association, oui pour animer, individu, oui, pour... Allô, je participe, mais l'association participe aussi. Je pense que les foulards rouges peuvent jouer un rôle là-dessus. Je pense. Euh... Voilà, bonne soirée à tous. Euh, bah oui, écoutez, merci pour vos questions. Je vais essayer d'en lire une ou deux. Ouais, oui, oui, allô. Alex Brun, bonjour. Oui, je vous écoute, à votre service. D'accord. Laetitia demande s'il y a... Laetitia, j'ai pas vu le message, je suis désolé. Heureusement que j'ai euh, un assistant. Elle nous demande s'il y a une marche à Nice. Il n'y a aucune marche dans les villes. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des opérations de tractage, en revanche. C'est-à-dire euh, que voilà, vous avez possibilité d'éditer le tract sur la page Facebook et puis d'aller euh, le, le, le distribuer. Le tract, ce n'est pas « Foulard rouge pour une élection hein. », c'est la pétition, on la promouvoit. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de manifestation de marche à Nice. En revanche, il euh, y a une opération de tractage. Donc, euh, rapprochez-vous euh, des membres du club pour, euh, pour pouvoir avoir accès à ces tracts. Pardon, Fabien Ah, OK. Donc, euh, Fabien me dit, Laetitia, qu'il vous envoie le tract en réponse. Donc, vous allez recevoir le tract. Voilà. Ensuite, il y a des liens, etc. Voilà. Je crois qu'il vient d'arriver, là. Je suis d'accord avec vous, GG Motor. très bien, bon, voilà. Bon, le but, c'était question réponses Ce n'est pas évident, vous avez vu, c'est questions-réponses, c'est de poser des questions. J'essaye, en tant que porte-parole, de, de, de répondre au nom des foulards rouges. Ce n'est pas facile, parce qu'en tant qu'individu, tout comme vous, j'ai mes avis aussi. Je suis un sanguin, et des fois, je... Mais.. Euh... Euh, J'essaye au mieux de répondre. et puis voilà. C'était l'idée du live. Ce qui est important de retenir dans ce live, c'est que, euh, contrairement aux autres, il a été fait selon votre souhait. On a proposé la semaine dernière un sondage. Euh, quel thème voulez-vous aborder On avait proposé plusieurs thèmes, dont questions-réponses. Euh, à quelle heure voulez-vous que ce live se fasse Vous avez choisi questions-réponses, libre. à 21h, ça a été le cas. Donc euh, C'est ça qui est important de retenir euh, de ce live pour ce soir. Il va être rediffusé en replay, donc je, voilà. Euh, et puis, bah, il y aura d'autres lives. Mais je serais intéressé pour les membres du club, euh, donc bureau inter, enfin le club, ouais, les, les membres, quoi, hein, de me donner votre sentiment sur l'idée des conférences et, et des cafés et débats. Ça, ça me plaît bien, cette idée-là. Et puis, voilà. et Ensuite, bah, on va refaire des vidéos sur euh, des axes forts, euh, en commentant toujours l'actualité et puis continuez à partager, on vous a démontré que la page, elle vivait grâce à vous, la notoriété euh, prend, elle continue de plus en plus, donc continuez à débattre, continuez à défendre votre blé, hein, quand vous voyez des gilets jaunes qui insultent, euh, soyez un peu plus fin, mais répondez, toujours, euh, et puis continuez à partager, continuez à dénoncer les fausses nouvelles, continuez à dénoncer ce qui n'est pas acceptable dans notre République, continuer à équilibrer l'état d'esprit de cette démocratie et l'état d'esprit du peuple. Et enfin, nous ne sommes pas anti-gilets jaunes, nous sommes anti-violence. Et nous ne sommes contre la méthode qui consiste à dire qu'une révolution amènerait à un coup d'État un putsch. Nous sommes contre les dictatures. Nous pensons qu'un homme civilisé avec un cerveau au XXIe siècle peut avoir d'autres méthodes que celle-ci. voilà Et puis au Moyen-Âge. C'est pour finir. Merci à vous. Et puis, euh, Café Débat, euh, bah bien sûr, 100% pour les conférences aussi. Alors, bah voilà, bah écoute, je lance, je lance au défi Bénédicte de m'organiser un Café Débat, conférence, et je viens le faire, si vous venez avec le maximum de monde, à Bourges. Bénédicte, je vous le dis, je viendrai. Voilà, si c'était de, de, de Jérôme ou de, de Fabien, mais je viendrai. Trouvez un lieu, faites venir le maximum de monde, on sécurise. Hein, voilà le, le, les dons que vous allez faire, c'est aussi pour ça. Que... Et puis le but, c'est d'échanger sur ce que sont les foulards rouges, pourquoi ils luttent, enfin ils ne luttent pas, mais pourquoi ils... de, de, de quelle utilité citoyenne ils sont. Et donc avec plaisir, la première à organiser ce Café Débat, ou ce débat dans une salle, c'est Bénédicte à Bourges. Et je, je viendrai si vous le faites. Bon... Euh... Je préfère Nice, hein, Laetitia <rire> oh Non, je déconne, je J'étais à Nice avant d'arriver là. Donc, donc, mais voilà. Et enfin, oui, alors quand même, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de, de gilets jaunes qui nous ont dit, et ça, J'ai pas compris, et vous avez été tous très bons dans vos réponses, d'ailleurs. Alors ça, qui nous, ont, qui nous ont dit, à chaque fois qu'on a publié défense des libertés citoyennes, état de droit, machin, salle nanti, sale riche, machin, etc., alors vous, vous n'avez pas de problème de fin de mois. À côté de ça, j'ai eu beaucoup de commentaires de Foulard Rouge qui ne euh, gagnent pas 5, 8, 10, 20 000 euros par mois, mais c'est systématique à partir du moment où on est contre l'opinion et que l'on veut euh, l'opinion, je parle des gilets jaunes, leurs revendications, et que l'on veut protéger. Une république, la démocratie et l'état de droit, on est accaparé à des riches. Vous avez vu le sondage qui a été fait, continuez à le remplir. Les foulards ronges ont publié sur cette page même un sondage où on vous demande de nous dire euh, que, euh, quel est votre revenu. Pas exact, est-ce que c'est n'est pas nominatif, c'est un sondage. Est-ce que vous gagnez plus de 2000 euros ou moins de 2000 euros C'est un seuil voilà, qui est estimé, pas par nous. Mais... Vous êtes, je crois, 37% à, être à plus de 2000 euros. Le reste, donc la majorité, est à moins de 2000 euros. Donc ça, les gilets jaunes, c'est pas parce qu'on n'est on pas d'accord avec votre point de vue que nous sommes des bourgeois. C'est pas parce qu'on s'exprime correctement que nous sommes des riches. Donc ça, c'est insupportable. Moi, je trouve insupportable cette différenciation qui est faite, non pas par les foulards rouges, mais automatiquement par certains gilets jaunes, qui est de dire, euh, ah ben bah, puisque vous ne nous suivez pas dans notre mouvement, c'est que vous êtes des, des, des mécréants. Voilà, on retrouve les méthodes de Daesh dans ce genre de choses, des mécréants. Donc voilà, parce que vous gagnez euh, plus que le SMIC, donc vous êtes des mécréants. Tout le monde est honorable. Un SMICable est honorable à partir du moment où il se lève le matin. Et un patron d'entreprise qui s'est défoncé lui et sa famille pour créer son entreprise, qui s'est enrichi ou pas, il est honorable. Toute personne qui se lève le matin pour bosser, qu'il gagne beaucoup ou qu'il gagne moins, est honorable. Donc continuez à vous défendre et à mettre en avant ce sondage. Ce n'est pas parce qu'on est fou la rouge qu'on est des bobos riches à la solde de Macron ou de je ne sais qui. C'est faux. Est-il utile que je rappelle le capital de Jean-Luc Mélenchon Non, bon. Allez, je... qu'en pensez-vous du comportement destructif de Mélenchon à l'égard de la situation actuelle Je vous invite, euh, Karl, à essayer de revoir ma vidéo coup de gueule et, et d'autres que j'ai faites. Et je pense que je vais en faire d'autres sur Mélenchon parce que ça me titille quand même pas mal. Euh, euh, allez voir ma vidéo coup de gueule et vous allez voir ce que j'en pense un peu de Mélenchon et de la situation actuelle. Manipulation. Mais je crois encore à l'intelligence des gilets jaunes qui vont faire passer intelligemment leur message de pouvoir d'achat pour l'ensemble du peuple. Voilà. Bonne soirée à tous.